Coucou YouTube Mise à jour de la nouvelle saison. On va en parler. Il y a des points positifs, mais surtout des points négatifs. J'ai réussi à trouver une méta fantastique. Je vous laisse la découvrir. Likez, commentez, abonnez-vous en masse. Bisous. Chaud va faire son retour avec le bouclier. C'est terminé le reste, les gars. Le joueur bouclier reprend. Dans tous les cas, j'ai prouvé maintes et maintes fois que j'étais le meilleur avec toutes les autres armes. Et je vais le prouver quand même une dernière fois en faisant la victoire là. Oh merde Yeah! <laughs> sure. oh. Wow, wow. Il me reste une balle, chat! Ça suffit largement! No scope, bitch! Ah. Ah. Tu vas pas m'écraser, frérot, quand même! Mais. Les balles, elles vont où? Mais elles vont où les balles? Mais c'est injuste! LOL MDR, tu t'es fait. Tu t'es fait écraser. <rire> oh putain. Qu'est-ce que tu veux Tu veux que je te branle la deux mains, espèce de bâtard euh, je voulais. Je voulais dire. Ah, j'ai fait gerber. Oh, plus jamais, ça. Ouais, sinon, je vais rejouer avec les... Oh, get done bitch Champion of Warzone solo, let's go huh? Holy That's... shit What the fuck Yo, my friend, Yo, let's go, big streamer Quand je l'ai vu jouer, j'ai eu full peine les gars. Je me suis dit que c'était quelqu'un qui, qui devait souffrir dans sa tête, genre limite être en Get turned, bitch. Get tracked, right, bitch. Juste, comment c'est possible Je le craque. Il a... Il a 1HP. Wouah Ok. Il s'est tourné. Il a eu le temps de mettre 100% des balles dans la tête. Ah oh ouais, ça c'est un turn aussi. Hein. Est-ce que trouver une plaque ou penser que c'est trop demandé J'ai pas envie de faire le... Il se de ma gueule ce joueur ou pas Il m'a tiré dessus avec quoi là Canon court. Ok. On va essayer. J'ai la sensation qu'il y a un mec en dessous de moi, genre accroupi qui campe ou... Encore toi J'ai l'impression que je suis dans un combat mortel avec ce joueur. Ah, je l'aime bien la X par contre. Ah ouais, il y a un truc avec la X par contre. Le choc des pharaons. Oh. Jolie fight. Ok, ma friend. Ok. J'ai l'impression de réavoir un peu d'espoir, les gars, pour m'amuser. C'est-à-dire que Styx est vraiment rigolo, tu vois. Wow. Oh. Vous voulez que je vous montre un truc, les gars Regardez, je scope avec la X, je change d'arme, je scope avec la X, je scope avec l'autre arme, ça répond pas. T'approches pas de moi. Faut que je l'équipe pareil les gars, faut que je me trouve un AX et que je mette exactement les mêmes équipements. Il est canon court, cross assassin, il manque forcément des éléments mais c'est. Euh... Pourquoi il y a du gaz ici Mais les gars, pourquoi il y a du gaz ici actuellement On est en fin de game les gars. Est-ce que c'est ma première victoire sur la nouvelle saison Une plus de 20 kills Chaud à chien dans la boutique Évidemment, chat Only noob in this game Only noob. Premier débrief Le stimulant a été complètement nerf Il ne sert plus à rien J'en pense qu'ils auraient pu le nerf le réduire un peu moins Parce que là ça sert plus à rien Du coup juste ça, ça réduit du dynamisme C'est à chier La nouvelle arme elle est sympa Juste elle est buggée Donc dès que tu te sers d'une autre arme Et que tu switch et tu la reprends Tu peux plus tirer ou tu peux plus viser Donc lors de combat quand ça arrive tu meurs donc c'est de la merde, ils ont encore fait le travail à moitié. Les souterrains, c'est de la merde. Il y a que des rats à l'intérieur. Le nouvel ATH, c'est comme quand t'es en voiture quand t'es gamin avec tes parents à l'arrière. T'as envie de vomir. Le prix de la réanimation vient de passer de 4000 balles à 3000 balles. C'est bien, mais on s'en bat les couilles. Le nouvel atout, il est sympa, mais je crois qu'on s'en bat les couilles aussi. Le hub des stuff agro, les grenades, tout ça, tout ça, tout ça, c'est plus 20% en général. Donc les bêtis, one shot Qu'est-ce que j'en pense Je crois que j'en ai rien à foutre. Et le brouilleur, quand t'achètes un drone 6000 balles et qu'il est brouillé par un truc que tu trouves au sol, est-ce que t'as les boules Oui. Est-ce que c'est à chier Oui. Qu'est-ce que je pense de cette mage C'est de la merde. Cordialement.